Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter différents types d'exercices sur les solides. Le premier type d'exercice qu'on va voir, c'est l'exercice de base, on vous donne une figure, on vous donne ses dimensions, vous devez calculer le volume. Tous les exercices qu'on va voir aujourd'hui sont tirés d'extraits des vacoms que vous pourrez retrouver sur Moodle. Donc là, je vous laisse mettre pause et lire l'énoncé. On a donc un prisme à base trapézoïdale, Alors on va devoir calculer son volume, on va commencer par calculer l'aire de la base. Là la base c'est un trapèze, donc il faut se rappeler la formule pour calculer l'aire du trapèze. La grande base de ce trapèze c'est 24 cm, la petite base 16 et la hauteur de ce trapèze 20 cm. Donc Pour calculer son air, on fait la moyenne de la grande base et de la petite base, 16 plus 24 divisé par 2, on multiplie par la hauteur. Et on trouve 400 2 Maintenant qu'on a l'air de la base du prisme, il suffit de multiplier par la hauteur du prisme. Essayez de ne pas confondre bien sûr la hauteur du trapèze et la hauteur du prisme. Là, la hauteur du prisme c'est 15 cm. Donc on fait l'air du trapèze fois la hauteur, 400 fois 15, c'est-à-dire 6000 3 Attention, soyez bien attentifs aux questions. Là, on vous demande aussi de donner le volume en décimètres cubes, donc ne perdez pas bêtement le point et terminez l'exercice. On pouvait faire un tableau de conversion, ou alors vous pouvez réfléchir pour trouver la conversion de cm3 à décimètre cubes, Et à la fin, on trouve un volume de 6 décimètres cubes. Le type d'exercice marche dans l'autre sens. On vous donne le volume et vous devez trouver une dimension manquante. Donc là, j'ai mis qu'un extrait de cet exercice. On vous dit que le volume de toutes les figures vaut 27 cm3. Et euh, pour euh, cette partie d'exercice, c'est un... Prisme droit à base triangulaire donc mettez pause et essayez de faire le calcul alors la première étape ça va être de calculer l'air de la base là ici la base c'est un triangle et puis le symbole que vous pouvez voir sur le triangle montre que c'est un triangle, un triangle rectangle avec un angle droit donc pour calculer son air ça va être facile ça va être 4 x 3 divisé par 2 c'est à dire 6 cm 2 et puis maintenant pour avoir son volume il faut multiplier par la hauteur ah oui, mais la hauteur, c'est ce qu'on cherche. Mais ben n'empêche, on peut quand même écrire la formule du volume. C'est donc l'air du triangle fois la hauteur, c'est 6 fois h, et on cherche h. Mais on a une autre information, c'est que ce même volume vaut 27 cm3. Et là, on se retrouve avec une équation. 6 fois h égale 27. Et grâce à cette équation, on peut trouver h. Donc là, par exemple, on peut faire passer le 6 de l'autre côté, il était en multiplié et devient divisé par 6. Et donc la hauteur vaut 27 divisé par 6, c'est-à-dire 4,5 cm. Enfin, pour le dernier type d'exercice, on va avoir des volumes complexes qui sont composés de plusieurs figures de base. Donc je vous laisse mettre pause, lire l'énoncé et regarder le schéma. Ici, on a donc deux figures. Un prisme à base trapézoïdale auquel on a enlevé un cylindre. Donc enlevé en mathématiques c'est la soustraction. On va donc calculer le volume du prisme, le volume du cylindre et on va faire la soustraction. Alors pour ce prisme à base trapézoïdale, la première étape c'est de calculer l'air du trapèze. Donc c'est petite base plus grande base divisé par 2 fois la hauteur. Autrement dit 1 plus 1,5 divisé par 2 fois 1. Puis une fois qu'on a l'air du trapèze, on multiplie par la hauteur du prisme. Là, sur ce dessin, vu comment il est présenté, c'est plutôt sa profondeur, sa troisième dimension en tout cas. Et c'est 3 mètres. On multiplie par 3 mètres et on trouve 3,75 mètres cubes. Attention, n'oubliez jamais de mettre les unités. On va maintenant calculer le volume du cylindre. Il nous faut le rayon. Euh, là, on voit que le diamètre c'est 0,6 mètres, donc le rayon c'est 0,3 mètres. On commence par calculer l'air du disque, c'est pi fois r au carré, donc pi fois 0,3 au carré. Et on multiplie par la dernière dimension, la hauteur, là en l'occurrence c'est toujours le 3 mètres, puisque le cylindre a la même longueur, la même hauteur que le trapèze. Et on trouve à peu près 0,85 m3. Voilà, on a fait le plus dur. Maintenant le volume total c'est tout simplement la soustraction des deux. Et on trouve à peu près 2,9 m3. Voilà, J'espère que vous avez bien compris, n'hésitez pas à me poser des questions si jamais ce n'est pas le cas. Et je vous encourage à aller voir la vidéo bonus sur le prix que coûte un bain. N'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.